Vous allez maintenant entendre une présentation qui est liée au dispositif Culture Move Europe et qui se focalise exclusivement sur euh, les résidences ou les, les lieux euh, d'organisation euh, qui peuvent accueillir en résidence euh, des artistes ou des professionnels de la culture. Donc il y a une autre vidéo sur les mobilités individuelles. Là, on est vraiment sur euh, l'action, euh, le dispositif dans le cadre de Culture Move Europe qui se focalise sur euh, les lieux ou les organisations qui vont proposer une résidence. Euh, donc avec une, une échéance prévue au 15 juin 2023. Cette présentation est faite dans le cadre d'une collaboration entre le Relais Culture Europe, qui est euh, le, le bureau euh, du français euh, du, du programme Europe Créative, et On The Move, qui est euh, le réseau d'information sur la mobilité euh, donc qui est actif en Europe et à l'international. Le dispositif Culture Move Europe, donc un, un plus récent programme de mobilité européen euh, qui est dédié au secteur culturel et créatif et qui euh, a deux points d'entrée, une avec des bourses de mobilité euh, auxquelles euh, les artistes et les professionnels de la culture directement peuvent accéder et des bourses à des organisations d'accueil ou des lieux hôtes ou des organisations qui sont en capacité aussi de proposer notamment des formats de résidence aux artistes et aux professionnels de la culture qu'ils accueillent. Un point qui est important aussi à prendre en considération, euh, c'est que euh, ce programme Culture Move Europe, donc après aussi une période de première expérimentation euh, que peut-être certains et certaines d'entre vous avaient connu qui s'appelait iportunus ou iportunus euh, ce dispositif de mobilité Culture Move Europe fait maintenant partie intégrante du programme Europe Créative. Donc là, on parle de certains appels, avec cette échéance par exemple au 15 juin, mais euh, sachez que notamment pour euh, cet appel résidence euh, ou organisation d'accueil, euh, il y aura euh, d'autres appels euh, à partir de l'automne euh, 2023 et euh, jusqu'en euh, 2024. Il y aura euh, quatre autres appels. Donc voilà, il faut aussi peut-être voir ce type euh, de, de, de proposition d'aide à la mobilité, soit destination des individuels, soit destination des organisations, aussi dans un plus long terme. Euh, donc ici, euh, voilà, deux types de mobilité, mobilité individuelle donc qui sont présentées dans une autre vidéo. Euh, et euh, les mobilités qui sont plus liées aux lieux organisation haute ou aux lieux de résidence. Vous voyez qu'il y a au total euh, 7000 bourses euh, qui vont être distribuées euh, d'ici euh, 2025 et qu'il y a quand même une, enfin, voilà, un plus gros focus sur les mobilités individuelles. On est vraiment sur de la mobilité physique, donc vraiment le fait de se déplacer pour un temps donné dans un autre pays que le sien, donc en l'occurrence que la France, y compris bien sûr les territoires ultramarins, euh, on est vraiment donc sur ce, ce déplacement physique et la seule ex exception qui reste à ce jour, c'est la possibilité de mobilité virtuelle, donc mobilité en ligne, de développer des projets en ligne, euh, notamment à destination des artistes et des professionnels de la culture euh, qui sont euh, en, en Ukraine, euh, eu égard au contexte euh, voilà, toujours prévalant de, de, de la guerre. Donc ça, c'est plus euh, les identifications de temporalité sur les mobilités euh, individuelles, donc, soit pour une personne de 7 à 60 jours, soit pour un maximum de 5 personnes euh, sur euh, 7 à 21 jours. Mais là, aujourd'hui, dans cette session, on se focalise sur euh, les résidences. Euh, donc là, on est sur des temporalités euh, différentes, euh, donc trois temporalités en fait au lieu de deux. Euh, court terme, 22 jours à 60 jours, moyen terme, 61 jours à 120 jours, élargi de 121 jours à 300 jours. Et les pourcentages que vous voyez euh, sur le côté droit, euh, 68%, 22%, 10%, sont en fait une répartition euh, du type, euh, de, du niveau d'aide qui va être ensuite euh, alloué. Euh, donc il y aura plus d'aide euh, éventuellement pour des, des résidences à court terme que des résidences euh, jusqu'à 30 jours, euh, 300 jours. Pardon, soit l'équivalent de 10 mois. Donc cette, ce, ce tableau est aussi important parce qu'on y reviendra si vous euh, ensuite postulez en tant qu'organisation qu haute euh, euh, pour accueillir un ou, plusieurs, un ou une ou plusieurs artistes, un maximum de cinq euh, dans, votre, dans, pour, euh, dans le cadre de cette résidence. Euh, il faudra euh, voilà, aussi euh, cibler euh, le type de temporalité que vous souhaitez Sachant aussi, et ça c'est important, notamment pour les résidences plus longues, que 70% du temps sur place dans le cadre des, des, des résidences donc, doit être alloué euh, à l'objectif de la résidence pour les artistes euh, et les professionnels de la culture euh, qui sont euh, invités, euh, sélectionnés en résidence. Donc il y a quand même une majeure partie du temps qui doit être alloué vraiment aux objectifs euh, de la résidence. Alors ça, c'est vraiment cette, cette diapositive du PowerPoint, elle est vraiment très importante euh, pour vraiment prendre en compte euh, voilà, la, la, la pertinence de votre projet de, de, de, de, de mise en œuvre d'une résidence et la, la proposition que vous souhaitez faire, euh, notamment euh, pour ce, ce, ce, ce dispositif Culture Move Europe. Euh, alors, sur la question de la pertinence, euh, ce qui est important de voir, c'est aussi dans quelle mesure vous, en tant qu'organisation haute, par exemple basée en France, y compris euh, territoire ultramarin, bien sûr, euh, vous pouvez proposer un écosystème de soutien, de mise en œuvre euh, de cette résidence. Quand je dis écosystème de, de soutien ou de mise en œuvre de cette résidence, euh, ça peut être lié euh, à différents euh, points d'entrée. Le premier, c'est est-ce que vous êtes en capacité d'accueillir, d'avoir un lieu de travail pour le type de résidence que vous pouvez faire, euh, que vous souhaitez proposer aux artistes et, pro et, et, ou, et ou professionnels de la culture est-ce que vous avez aussi une capacité, euh, je dirais, administrative et logistique euh, de soutien euh, des artistes et des professionnels de la culture que vous allez, euh, que vous souhaitez accueillir? Donc, ça peut être aussi, euh, voilà, pour euh, la délivrance de certains papiers ou de certaines lettres liées euh, aussi à l'obtention de visas. Est-ce que vous proposez aussi un environnement collaboratif Alors là, je dirais qu'il y a peut-être deux ou trois euh, aussi euh, aspects qu'il faut prendre en compte. Euh, Est-ce que votre résidence euh, euh, inclut, euh, alors ce qui est appelé dans les critères d'éligibilité et dans l'appel euh, Culture Move Europe, euh, donc focalisé sur les résidences, qui est appelé à un, un ou une mentor, donc une personne qui va accompagner, particulièrement sur le sujet de la résidence, l'artiste ou les artistes ou les professionnels de la culture qui sont accompagnés. Donc, ce mentor peut faire partie soit de votre équipe, soit de… de voilà, éventuellement, vous pouvez l'externaliser. Et ensuite, c'est de voir aussi comment vous mettez en place le processus de sélection pour les artistes et ou les professionnels de la culture euh, qui vont être associés à ce projet de résidence. Donc, est-ce que vous passez par un appel ouvert ou est-ce qu'au contraire, c'est un processus de sélection en interne Si c'est ça, un processus de sélection en interne, il faudra particulièrement aussi le justifier, euh, parce que c'est vrai qu'a priori, quand il y a un appel plus ouvert, euh, il voilà, y, y a une... Y a une y a, sur la base de critères, il y a aussi peut-être une, une, une transparence qui est des critères d'éligibilité qui est plus euh, aisément accessible, alors que si c'est un processus en interne, il faut expliquer pourquoi euh, le fait d'identifier certains artistes sur euh, ce type de résidence euh, peut être euh, aussi euh, important. Donc la question de l'environnement de lieu, l'environnement euh, logistique, de soutien, la question de l'environnement collaboratif, en lien avec un ou une mentor et en lien évidemment avec le contexte local dans lequel euh, la résidence est située, la question du processus de sélection et enfin euh, évidemment ces questions de quels euh, résultat à plus ou moins long terme euh, vous souhaitez aussi travailler tant euh, sur euh, l'impact de la résidence euh, pour les artistes et les professionnels de la culture qui seront invités et où, bien sûr, enfin et c'est même pas et où, et pour euh, votre résidence euh, en particulier. Donc euh, voilà, cet environnement euh, collaboratif, cet environnement de travail, cet environnement de connexion, les résultats qui sont attendus à plus ou moins long terme, et aussi de voir dans quelle mesure le fait d'être en déplacement, le fait d'inviter ces artistes ou ces professionnels de la culture sur place, euh, voilà, ne peut pas éventuellement être remplacé par un processus Processus en ligne. Comment cette contextualisation du travail, de ce que vous pouvez apporter dans la résidence, est aussi un atout de long terme et d'impact pour votre projet de résidence. Euh, on voit aussi euh, certains thèmes transversaux évidemment qui sont importants de manière générale et notamment dans les programmes européens, les enjeux de durabilité, de diversité, d'inclusion, d'égalité femmes-hommes. Sur ces enjeux-là, disons qu'ils peuvent être aussi éventuellement euh, pris en compte à différents niveaux, tant au niveau de ou du mentor que vous allez choisir, de la thématique aussi de travail sur laquelle vous allez travailler, sur la manière dont vous allez aussi sélectionner les artistes ou les professionnels de la culture. Quels sont les objectifs de ces résidences Alors déjà, il y a un point très important qu'il s'agit de mettre en avant et qui est le même qu'on retrouve aussi pour les appels, pour les mobilités individuelles on n'est pas sur des mobilités, disons, de tournée, de diffusion, de monstration. On est vraiment sur des mobilités, comme l'indiquent ici euh, ces différents euh, points d'entrée, euh, sur des mobilités d'exploration, de, de, de recherche par rapport à une certaine thématique que vous souhaitez rechercher euh, dans, une, dans un autre contexte ou que, euh, sur laquelle vous souhaitez inviter euh, des artistes ou des professionnels de la culture à travailler on est aussi sur des mobilités pour créer, créer ensemble de façon collaborative, euh, des mobilités aussi éventuellement d'apprentissage. Alors apprentissage au sens non formel du terme, mais voilà, pour monter en compétence sur euh, une pratique artistique particulière ou sur euh, voilà, une, une manière de faire euh, différente et pour lier. Aussi euh, cette idée aussi de connexion, d'être dans un autre contexte pour éventuellement euh, développer euh, d'autres manières de faire. Donc, explorer, apprendre, créer, lier, on retrouve ces éléments-là, euh, ces objectifs-là euh, aussi dans les mobilités individuelles. Donc, on les retrouve ici dans les mobilités qui sont plus liées à l'action des résidences. Mais euh, un, un autre objectif a été ajouté, c'est celui de transformation dans le cadre du New Bauhaus européen, qui finalement est une initiative qui est plutôt la dimension, qui offre une dimension culturelle et, et, et créative au pacte vert de l'Union européenne. Donc, vous pouvez aussi trouver plus d'informations sur cette initiative du nouveau Bauhaus européen qui aussi se décline sur différentes valeurs, donc les valeurs de l'esthétique, de la durabilité, de faire commun via des approches plus participatives qui peuvent être aussi à des niveaux multiples de développement de partenariats, des niveaux aussi plus plurisectoriels. Donc voilà, il y a cette idée aussi de proposer, Enfin, de, de, de prendre en compte le rôle euh, des artistes et des professionnels de la culture pour euh, inspirer euh, euh, des expériences euh, innovantes, euh, mais euh, voilà, sachant que l'innovation euh, peut être vue aussi euh, euh, d'un point de vue, euh, je dirais, euh, euh, plus, plus humain, plus aussi en lien avec du changement, un changement sociétal. Donc, il y a une présentation un petit peu de ce nouveau house, house pardon, euh, européen, et éventuellement, certains de vos projets, par exemple, si un projet de résidence est plus lié à un travail pour euh, repenser la relation à la nature par rapport à une communauté particulière dans un espace euh, particulier, ça peut faire partie justement de cette connexion euh, avec cette initiative. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous choisirez votre type de résidence que vous souhaitez proposer dans votre formulaire d'application, vous pourrez choisir non pas un, mais deux objectifs, ce qui est aussi différent par rapport aux initiatives du, du, des, des mobilités individuelles. Donc On, on en revient, Donc ces résidences, la manière de, dont elles sont préparées, conçues en avant avec ce, cet écosystème qu'on peut apporter aux artistes et aux professionnels de la culture invités et sur la base de ces objectifs d'exploration, d'apprentissage, de création, de lier, de connecter à des contextes et aussi éventuellement de transformer, de proposer de nouvelles perspectives par rapport aux changements, notamment euh, euh, liés euh, aux, enfin, aux, aux enjeux de, de, de, de crise climatique. Là, on rentre aussi dans, dans, dans le vif du sujet des, des, des, des domaines, des secteurs qui sont euh, couverts. Euh, donc, on a, euh, alors là aussi, euh, aussi euh, comme tout à l'heure, aussi pour euh, démystifier euh, certaines, euh, certaines, certaines idées sur cette aide à la mobilité. Euh, cette aide à la mobilité ne, ne concerne pas le secteur audiovisuel. Euh, sachant que le secteur audiovisuel fait partie aussi du programme Europe Créative, mais sous le format média et que là, on est euh, sous, euh, le, le, voilà, sous, sous le dispositif, sous le programme culture. Donc, sinon, vous avez tous les secteurs de l'architecture, du patrimoine culturel, du design, de la mode, de la traduction littéraire, de la musique, des arts du spectacle et des arts visuels. Euh, Cet appel est spécifiquement pour des organisations ou éventuellement des personnes qui ont quand même un, enfin qui sont enregistrées donc ça peut être une association, un lieu de résidence déjà identifié, ça peut être aussi une fondation, un musée, mais ça peut être aussi un artiste qui a un numéro d'enregistrement et qui a son atelier de travail qui est mis aussi à disposition dans le cadre de cette résidence de travail et qui apporte tout ce que je nommais tout à l'heure, cet environnement collaboratif, euh, ce, cette question avec une relation avec un ou une mentor, euh, cette connexion aussi avec un, un, un cadre de travail externe à la résidence pour que tout ça aussi puisse être contextualisé. Donc, sur les résidences, on est vraiment euh, aussi sur ces, ces, une possibilité de, de, de candidater quand on peut prouver euh, qu'on est légalement enregistré dans un pays, euh, soit euh, via différents types de structures. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cet appel est ouvert soit à des organisations, ou à des structures ou, ou des entités qui, peuvent, qui sont enregistrées légalement dans un pays de Culture Move Europe, soit parce qu'elles ont déjà une longue expérience d'accueil en résidence et souhaitent par exemple s'ouvrir à d'autres thématiques ou d'autres pays, notamment dans le cadre du programme Europe Créative dont on va parler tout à l'heure, et où euh, ça peut être aussi euh, un lieu de résidence ou une structure ou une entité qui souhaite proposer une résidence pour la première fois. Mais par contre, il faudra remplir aussi dans la mesure du possible euh, ces différents critères que j'ai euh, précédemment énoncés. Sur les pays éligibles, donc on est sur 40 pays, les États membres de l'Union européenne incluent les territoires ultramarins ou euh, ce qu'on appelle aussi les, les régions et, et, euh, et pays et territoires d'outre-mer de l'Union européenne, donc par exemple Aruba, euh, qui est partie dans la Caraïbe de, de, des Pays-Bas, ou Madère pour le Portugal, sont aussi inclus. Donc ça, c'est aussi important en termes d'éligibilité. De, de, de, de, des territoires aussi euh, parfois plus éloignés euh, géographiquement. Un, peu, euh, une peu, enfin, un petit rappel, parce que ça revient souvent dans les questions, pour les territoires ultramarins, euh, par contre, euh, vous ne pouvez pas euh, demander une mobilité entre la France hexagonale et la Guyane ou entre la Guyane et la France hexagonale, parce qu'au final, on reste dans le même pays. Par contre, c'est tout à fait possible entre la Guyane, la Belgique euh, ou la Finlande. Mais vraiment, il y a cette question de, même si on est sur des, une dimension géographique complètement différente, mais on est sur cette approche par pays et ensuite par lieu de résidence. Euh, ensuite, vous avez les pays type euh, de l'AELE, euh, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège. Vous avez aussi les, les pays en voie d'adhésion, les pays euh, candidats et les candidats potentiels donc à l'Union européenne, et notamment euh, un certain nombre de, de pays euh, euh, de la région des Balkans, comme la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro. Euh, et après, vous avez les pays de la politique européenne de voisinage. Donc C'est là où on retrouve notamment l'Ukraine. Et ce qui est intéressant, dans tous ces pays que vous voyez, on est plutôt sur euh, l'Europe au sens très large du terme, autant euh, au sens euh, Est euh, et, et, et Sud-Est, hein. mais on, il y a aussi la Tunisie euh, qui fait partie du programme Europe Créative. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est le seul pays euh, d'Afrique euh, du Nord qui fait partie de, de ce programme. Au niveau de, de, du paiement, alors ça, c'est quand vous avez été sélectionné, mais on va voir qu'il y a quand même deux phases hein, avant de... de pour Culture Move Europe, pour les résidences, il y a deux phases de sélection. Euh, donc, en tout cas, quand vous avez le financement, Culture Move Europe, ça finance quoi On en revient au fait que Culture Move Europe n'est pas une aide à la production, à la coproduction. On est sur une aide à la mobilité. Et on reste sur cette aide à la mobilité, euh, que ce soit sur les, les mobilités individuelles ou euh, les, les, les, les, les mobilités euh, résidences. Euh, donc, il euh, y a quand même certains frais qui restent assez similaires hein, pour, pour euh, certains coûts qui sont couverts qui restent assez similaires pour celles et ceux qui connaissent déjà l'appel sous mobilité individuelle, et par contre d'autres coûts qui sont un peu plus différents vu qu'on est sur des organisations hautes ou des entités qui, vont, qui sont structures invitantes. Et donc un coût qui est différent, c'est notamment les frais d'hébergement. Alors les frais d'hébergement, on doit le comprendre au sens large du terme, c'est-à-dire que ça peut couvrir l'hébergement en effet, mais ça peut aussi aider à, à couvrir euh, l'équipement ou ça peut aider à couvrir aussi les frais, par exemple, de, ou euh, du ou de la mentor. Donc, on est à 35 euros par jour. Donc Ensuite, euh, chaque hôte, euh, organisation hôte peut inviter un maximum de 5 euh, individuel. Donc, si vous êtes euh, sur 75 jours, et eh bien, ça fera 75 jours par 35, par 5. Euh, donc, ça, c'est un point. On est aussi sur, là, les coûts d'hébergement, c'est vraiment quand on est sur place. Euh, on n'est pas du tout sur, euh, voilà, ce n'est pas les frais avant ou après, c'est les frais euh, journaliers qui sont pris en compte entre le début euh, de la mobilité et la fin de la mobilité. Vous verrez dans le, le, le formulaire de, enfin, qui explique justement cet appel qu'éventuellement les artistes ou les professionnels de la culture peuvent arriver 14 jours avant et partir 14 jours après le temps de résidence et ce n'est pas, pas couvert dans le temps de financement de Culture ou Europe. Donc ça, c'est aussi un point euh, important à prendre en compte. Donc 35 jours par participant. Ensuite, vous avez aussi une indemnité journalière. Pareil, si vous avez cinq artistes, si vous en avez deux, si vous en avez un, donc ça sera multiplié en fonction du nombre de participants que vous avez et en fonction du nombre de jours. Donc ça, cette indemnité, elle est plus pour les frais, euh, je dirais, euh, voilà, de, de, de nourriture ou les frais de transport local, par exemple. Donc ça, c'est plus l'indemnité journalière. Et au final, voilà, ça fait 60 euros par jour, mais qu'il faut un petit peu euh, mentionner euh, de, de façon différenciée entre hébergement et indemnité journalière. Ensuite, vous avez l'aide au voyage. Alors, sur l'aide euh, au voyage, euh, il y a euh, différents paramètres à prendre euh, en compte. Euh, en, en deçà de 600 km on est sur 350 euros. Et là, on est sur les mêmes règles pour les que pour les mobilités individuelles. On est euh, voilà L'idée, c'est que euh, les personnes en mobilité euh, prennent euh, d'autres moyens de transport que, euh, que l'avion, que, euh, euh, donc euh, que ce soit le bus ou, euh, ou, euh, ou, ou le train notamment. Euh, quand on passe à plus de, de 600 à 5000 km là, dans ces cas-là, il est possible euh, de prendre l'avion, euh, mais... Ça sera toujours avec ces 350 km Par contre, euh, pour, euh, euh, pour les personnes qui souhaitent euh, prendre euh, des moyens de transport type bus, train, autre que l'avion, dans ces cas-là, il y aura ce qu'on appelle un complément green, un complément vert de 350 euros. Donc là, ça peut vous faire 700 euros. Donc ça, c'est aussi euh, euh, intéressant. Et après, et là, c'est particulièrement important pour… Euh, nos collègues des territoires ultramarins l'aide est de 700 euros pour toute distance qui est plus de 5000 km et évidemment en avion sachant que pour les territoires ultramarins donc si on est sur des distances de plus de 5000 km donc soit pour y aller vers le continent européen ou vice versa il y aura aussi une aide supplémentaire de 150 euros Ensuite, il y a différents autres aides qui peuvent être allouées. Alors déjà, pour les artistes et les professionnels de la culture en situation de handicap, c'est 75 euros par jour au lieu de 60. Et surtout, les aides à la mobilité peuvent être aussi plus, enfin au niveau du transport, peuvent être aussi adaptées. Mais ça, il faut bien l'expliquer dans le formulaire de, de candidature si vous souhaitez inviter des artistes en situation de handicap. Euh, ou si par exemple votre appel est spécifiquement pour identifier des artistes en situation de handicap. Ensuite, il y a aussi un complément euh, 100 euros pour euh, euh, voilà, les personnes avec euh, des enfants euh, de moins de 10 ans. Quand vous signez le contrat, euh, vous avez 60 en gros des coûts sur les coûts d'hébergement et de mobilité. Et ensuite, euh, après validation du rapport de la résidence, deux semaines après la fin de la résidence, vous avez euh, les 40 restants. Donc ça, pareil, en gestion directe avec le goethe Institute, qui est l'organisme qui est accrédité par la Commission européenne pour gérer le fonds euh, Culture Move Europe. Pour euh, déposer, Donc, vous êtes intéressé par vous en tant que structure, vous êtes par exemple une association, vous décidez d'avoir cette résidence parce que euh, ça fait, euh, euh, peut-être c'est votre deuxième euh, expérience, euh, vous souhaitez euh, vous positionner, vous pensez que vous avez en, en effet euh, cet environnement euh, propice à euh, accueillir des artistes et des professionnels de la culture, ou juste un, hein, mais qu euh, que cette personne ne soit pas euh, basé dans, par exemple en France, si on est dans le cas de la France. Donc, vous devez euh, euh, créer un compte sur le portail du Goethe, euh, Goethe Institute. Donc, tout ça, tout ce lien euh, vous seront ensuite envoyé, mais c'est aussi disponible directement. Euh, sur euh, le, le, euh, le, les, le, le formulaire qui explique, le lien Internet qui explique euh, euh, la procédure pour candidater. Ensuite, il faut remplir le, le formulaire de candidature en ligne. Ensuite, il y a des preuves à fournir. Euh, la preuve de l'entité juridique de l'organisme d'accueil. Comme on le disait tout à l'heure, hein, ça peut être autant une organisation euh, qui a énormément d'expérience euh, voilà, sur, euh, sur, euh, sur les résidences, notamment ou l'accueil d'artistes euh, étrangers, mais ça peut être aussi une nouvelle entité ou un artiste avec un atelier tant que celui ci est aussi euh, enregistré euh, alors l'expérience générale alors après suivant le niveau d'expérience aussi vous devez euh, motiver soit justement euh, en expliquant que euh, si c'est votre première expérience bah, justement que cette aide peut vraiment agir comme un effet levier euh, pour développer ce que vous auriez aimé développer euh, depuis longtemps euh, et puis, vraiment de mettre en valeur, encore une fois, je suis désolée, je, je reviens beaucoup dessus, mais sur vraiment cette capacité que vous avez d'accueillir ou d'être en connexion avec un lieu, euh, par exemple, pour tout ce qui est le logement, qu'il ne soit pas trop loin du lieu de résidence et autres. Euh, il faut aussi mettre le CV du ou de la mentor, donc de la personne qui va accompagner le processus. Et ensuite vous devez décrire aussi le projet de résidence, sa mise en œuvre, les dates indicatives. Alors, les dates indicatives, c'est important aussi. Vous vous souvenez, en début de, de, de présentation, j'avais mis les différents temps, de. de, de, de il y a trois euh, temporalités pour, les, euh, pour les, les résidences, et ça, il faudra choisir justement si vous êtes plutôt sur une courte, moyenne ou longue. Euh, alors, autant les, les, les, les jours précis pourront être confirmés si vous êtes sélectionné, mais en tout cas, il faut déjà donner un ordre de grandeur euh, et ensuite aussi le nombre prévu de, de participants et euh, la manière dont vous allez euh, sélectionner ces artistes ou ces professionnels de la culture. Donc à ce stade, vous n'avez pas besoin de donner les noms parce que c'est juste en cas de sélection euh, ou présélection que vous donnerez ces euh, indications en plus. Les informations qui sont données ici, donc vous déposez votre formulaire de candidature. Euh, la date limite, c'est le 15 juin. Fin juillet, vous allez recevoir une notification si vous êtes présélectionné en tant que lieu de résidence, lieu hôte. Si par contre, ce n'est pas possible, enfin, si vous n'êtes pas sélectionné, dans tous les cas, vous recevrez aussi une notification. Il se peut aussi qu'il y ait une liste de réserves. Euh, donc dans ces cas-là, vous serez aussi informé, maximum pour le 15 novembre, vous saurez si vous pouvez, euh, en fonction des autres candidats, euh, voilà, continuer et finaliser votre processus de, de candidature. Euh, donc, si vous êtes présélectionné, ce qui est très bien, euh, vous pouvez euh, remplir ce qu'ils appellent la carte d'information, la Information Card, sur le portail du goethe Institute. Et là, c'est plus pour confirmer, tous les éléments que vous avez déjà donnés, euh, donner des informations plus précises sur le projet de résidence et notamment ses participants. L'idée, c'est qu'entre fin juillet et 15 octobre, là, vous ayez le temps d'avoir votre appel, même si bon, euh, le, les délais sont un peu courts, ou alors que vous ayez déjà mis en place votre processus de sélection en interne. Euh, là, vous êtes prêt pour, pour le 15 octobre pour donner les CV des artistes euh, ou des professionnels de la culture euh, qui vont être dans votre résidence, ça peut être le CV, hein, on est aussi euh, parfois sur une personne, c'est tout à fait possible, euh, et vous donner plus d'informations aussi sur le temps précis euh, et euh, pour euh, ensuite que l'équipe du Goethe Institute puisse euh, calculer euh, la, le montant de la bourse euh, finale. Donc, ça, c'est intéressant aussi à prendre en compte parce qu'on est vraiment aussi, comme pour les mobilités individuelles, sur un dispositif vraiment euh, sur mesure. C'est-à-dire que vous pouvez, euh, par exemple, accueillir pour un temps de résidence, sur le même temps de résidence, quatre artistes. Et ces quatre artistes, au final, peuvent aussi avoir des aides à la mobilité, voire des aides sur place qui sont différentes. Par exemple, si vous avez un artiste en situation de handicap, eh bien, euh, ces aides au voyage et ces frais de 75 euros sur place seront plus élevés euh, que les autres artistes. Euh, si vous avez un artiste, vous êtes en France, vous avez un artiste des territoires ultramarins, on va dire, euh, on reprend l'exemple d'Aruba, euh, Pays-Bas, euh, Caraïbes, néerlandaises. Dans ces cas-là, euh, il y aura cette aide au voyage de 700 euros plus 150 euros et ça sera une aide qui sera différente de troisième artiste qui va venir d'Allemagne. Et dans ces cas-là, on sera sur 350 euros maximum. Donc, voyez que votre aide financière pour la mobilité sera directement euh, calculée euh, en fonction de la version finale que vous allez euh, proposer euh, lors de cette dernière phase euh, de, de sélection. Et à partir de ce moment-là, un contrat euh, va pouvoir être mis en place et, euh, et ensuite vous pouvez le signer et à partir de ce moment là vous aurez les 60% de, de, de, de, de la de la première phase euh, d'aide euh, pour votre votre résidence. Là c'est un peu euh, un élément, euh, une, une slide récapitulative. Euh, donc vous avez euh, les la phase 1 avec le dépôt des candidatures au 15 juin. Ensuite L'équipe du Goethe euh, avec la Commission européenne euh, va évaluer euh, les résultats. Il y a deux évaluateurs externes euh, indépendants qui vont évaluer euh, les, les candidatures. Vous serez euh, notifié au 31 juillet. Euh, et ensuite, il y a euh, la préparation de ce qui s'appelle le Grant Agreement à partir du 15 octobre, euh, et qui prend environ euh, quatre semaines avant le préfinancement et le démarrage de, de la résidence. Je vous remercie pour votre attention.